Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale, je suis avec ma fille Maalia. Ça va ma chérie Oui. Alors dis-moi, à quel âge 6 ans et, et demi. Et c'est quand ton anniversaire Dans 2 jours. Dans deux jours. Eh ben, dis donc, on va faire en sorte que la vidéo sorte dans deux jours, d'accord donc, Malia, elle a quelque chose de très spécial. Elle a composé une petite chanson et on va la composer à deux. En fait, je vais essayer de, de faire une suite à sa chanson. Et ce que je te propose, Malia, c'est qu'on va, on va faire écouter ton début de chanson et on va proposer aux gens de pouvoir télécharger, euh, tu vois, de télécharger ta partition pour qu'ils puissent apprendre le piano, euh, tu vois, avec ta, avec ta chanson. Qu'est-ce que tu en penses Ouais. Voilà, ok. Tu nous joues ta chanson Alors, c'est Malia Song. On écoute la chanson de Malia. Oh, tu peux mettre ton, ton pouce là, c'est bien, mmh. comme ça, ici. Oh. Ouais, c'est super bon, Maya. Bravo, ma chérie. Donc ça, c'est ton début de chanson. Au moins, ce que je vais faire, je vais essayer de l'améliorer un petit peu. Enfin, pas de l'améliorer, je vais essayer de la continuer un petit peu. Comme ça, on va faire une partition pour les, pour les abonnés. Et puis ils vont pouvoir la télécharger pour apprendre le piano avec la chanson. D'accord T'es contente mmh. Ok. Alors, j'ai continué la musique que Maalia a composée pour vous. Et je vous fais écouter ce que ça donne. Vous pouvez donc télécharger cela. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger dès maintenant la partition. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. Ça nous fera très plaisir à moi et Mahaya. Et nous vous souhaitons une bonne journée. Bon, ben... Au revoir tout le monde. Au revoir. <rire>